J'ai dit, on va faire un petit groupe de gens qui ne sont peut-être pas des crayons pour dessiner le bonheur, mais certainement des gommes pour effacer les souffrances. Je suis chirurgien à l'hôpital central de Yaoundé au Cameroun et j'ai décidé chaque week-end de l'année de soigner les gens gratuitement dans les villages de mon pays. Et ces traitements s'adressent aux personnes pauvres et nécessiteuses. De lundi à vendredi, je travaille pour l'État, comme on est. Et euh, le vendredi après-midi, je réunis une équipe de volontaires, médecins, infirmiers et autres bonnes volontés. Hein. Et on va dans un village du pays, un coin reculé, là où il n'y a pas de spécialistes, où il n'y a pas parfois d'hôpital. Et là, on décide d'apporter à ces populations pauvres et nécessiteuses des soins de santé spécialisés gratuitement de fil à aiguille, je me suis rendu compte que ce n'est pas la peine de ne faire que ça, de ne faire que de l'assistance, il faut faire la formation. Et j'ai décidé de donner aux écoles primaires de ces villages, premièrement aux enfants, je leur donne trois cahiers, un bic, un crayon, un sac pour aller à l'école. Et aux enseignants de ces, de ces écoles primaires, je leur donne euh, les lampes à pétrole, parce que c'est souvent des endroits où il n'y a pas d'électricité. Donc je leur donne des lampes à pétrole ou des lampes solaires. Et je leur donne aussi de la craie. Je leur donne aussi euh, de, un livre, le livre au programme. Ça fait euh, 15 000 consultations gratuites par, euh, par an avec traitement en fonction des diagnostics. Ça fait 3000 interventions gratuites, ça fait 3000 paires de lunettes optiques distribuées, ça fait euh, des, de nombreux dentifrices distribués aux enfants, et, euh, ça fait euh, du matériel scolaire distribué à 17 000 enfants. Actuellement, une campagne, c'est en moyenne, je dis en moyenne, 800 consultations gratuites, en moyenne 70 interventions chirurgicales. Gratuite. En moyenne, c'est 700 enfants qui reçoivent du matériel scolaire et c'est 50 maîtres qui reçoivent du matériel scolaire. C'est ça la moyenne. Et l'équipe, elle devient de plus en plus grande. J'ai commencé seul. Maintenant, j'ai de la peine à faire 30 personnes. Les volontaires viennent de partout dans le monde. Je me dis sous un, sous un tout autre angle, euh, l'Afrique, d'où je viens, c'est un continent très riche, c'est un continent qui a, qui a tout pour euh, éclore, pour être meilleur et qui a juste besoin d'une un, petite touche, une petite amorce pour pouvoir euh, euh, éclore. Et, et, et moi j'ai un plaisir immense d'être dans cette amorce-là qui va faire l'éducation, qui va apporter de l'assistance d'abord mais après faire de l'éducation formée pour que demain on soit, on soit meilleur. Voilà tout ce qui m'anime pour que demain après demain quand on va dire appliquer correctement la démocratie, eh bien, que les gens utilisent un débat d'idées et non pas autre chose. Le lundi par exemple, je commence à 8h à mon hôpital, je m'arrête à 15h. Mais pour avoir de l'argent pour financer mon activité de week-end, j'enseigne à l'université de 15h jusqu'à 19h. Et de 19h jusqu'à 23h, je fais de l'activité médicale, mais en privé. Tout ça. C'est pour chercher les fonds, pour financer mon activité. Donc je travaille tous les jours comme ça. Et le week-end, après avoir gagné l'argent, je finance dans les activités de week-end qui se passent à des endroits parfois très éloignés. Parfois, je fais 22 heures pour arriver dans le village. Je n'ai pas beaucoup de moyens parce que j'ai commencé tout seul. Financièrement, ça coûte beaucoup. Une de mes campagnes coûte environ 6 à 7 000 euros. Ça coûte cher, il faut les faire tous les week-ends. Donc c est, c est, ça, c'est difficile. Je me suis dit au début, ah, il faut qu'on construise un hôpital dans un village. Et quand on va construire l'hôpital, on va, on va, on va l'équiper. Et quand on va l'équiper, on va commencer à soigner les gens. Après, j'ai vu deux ou trois personnes mourir. Après, j'ai dit non. Je vais mettre une table, je vais la stériliser au maximum et je vais opérer dessus. En attendant de construire l'hôpital, je vais d'abord aider. Le seul conseil que je dis aux gens, c'est que lorsque vous avez une idée positive que vous pouvez mettre en place et que les conditions ne sont pas encore entièrement réunies, commencez quand même à soulager les souffrances. Avec euh, 5 euros, je réussis à donner un traitement de ce qui va soulager quelqu'un. Avec euh, 100 euros, je fais de multiples interventions chirurgicales. Donc je n'attends pas d'avoir les gros moyens Donc, le seul conseil que je donne, c'est de, de jamais croire qu'on est bête. Tous les rêves peuvent se réaliser. Il faut seulement avoir de l'abnégation et la détermination pour pouvoir atteindre ses objectifs. Voilà ce que je peux dire.